On a décidé de travailler ensemble pour euh, former des compétences qui pourront après initier des projets en entrepreneuriat social qui euh, créeront de la valeur pour tous, de créer de la valeur. Euh, en coaching, en entrepreneuriat social, en psychologie positive, la faire partager au niveau micro et l'automatiser pour qu'elle soit partagée au niveau euh, international. Et c'est vraiment l'objectif, d'automatiser de, de, de, de, euh, ce partage de, de, de l'information, du savoir. Ça nourrit ma raison d'être, ma mission là mon pourquoi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 Euh, ils travaillent, les deux associations travaillent, on travaille parce qu'on a décidé justement euh, d'une vision qui serait de former les gens en, en, en coaching, en psychologie positive, en entrepreneuriat social pour créer, c'est-à-dire en quête de vertu, pour créer des gens vertueux qui auront comme mission, comme engagement de, de, de, et de partager leur savoir avec tous. Et de lancer des initiatives euh, sous forme d'entreprise sociale pour euh, répondre aux besoins des gens euh, d'une manière euh, globale. On a démarré justement, on a lancé des projets, des initiatives euh, au niveau local, encore une fois, faute de moyens et d'expertise en la matière. Par exemple, je donne l'exemple de Coach en PNL. Le projet Coach PNL consiste en la formation de, de coachs. Ils vont être formés à, à, à bas prix, mais ils ont un engagement moral avec la société, avec l'association, avec tout le monde, de partager leurs connaissances, encore une fois, à bas prix. Le deuxième exemple, c'est ce centre d'investissement social qui aura comme input le crowdfunding. Le, on rassemble de l'argent des de, de, de surplus des gens. On leur demande de, de nous donner leur surplus d'argent, s'ils si peuvent donner plus. Si, au Maroc, dans notre religion, on appelle ça la zakette. mais au niveau mondial, c'est des, des dons, tout simplement. On, ra, on ramasse ces dons et on les réinvestit dans des entreprises sociales pour faire adhérer tout le monde, faire gagner tout le monde. Si, par exemple, une femme dans les, dans les montagnes qui, qui vend des œufs, au lieu de, de, de, de la laisser faire comme ça, vendre des œufs et gagner 2 euh, euros, on va lui créer ou la supporter pour créer une entreprise sociale qui sera organisée, continue, qui sera pérenne, qui, qui, qui, qui, qui la fera gagner elle-même son, son, son, son argent, son, son, son quotidien, et en même temps bénéficier tout le monde de son expertise. Troisième exemple, c'est un projet en psychologie positive qui a démarré déjà avec euh, trois personnes qui font des recherches en psychologie positive, euh, démarrant par la lecture et l'édition d'articles pour centraliser le taux sur un blog de psychologie positive et après intégrer les gens, faire un, une offre de, de formation pour les gens qui sont ayant le besoin de, en, et qui sont en quête de bonheur euh, pour les intégrer dans un, format, dans, dans, dans un programme de formation en psychologie positive et après euh, les ressortir euh, en nouveau-né. Et voir après l'impact de la psychologie positive qui se prétend être euh, une branche très récente et scientifique de la psychologie qui, euh, qui fait la recherche, la quête du bonheur. Sa raison d'être.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 Pour, atteindre le, pour, pour satisfaire son pourquoi, c'est ce qu'on appelle en, en management, en leadership, passer de, de l'intérieur à l'extérieur, du why, du pourquoi profond, vers le how, le comment je vais travailler et le what, qu'est-ce que je vais offrir, quel, quel est mon output.